Bonjour les amis, le trading est simple et pourtant 95%, 95% des traders débutants échouent. Alors comment comprendre cela lorsqu'on dit que le trading est simple c'est parce qu'il y a certaines stratégies qui effectivement sont très simples, sont faciles à apprendre et sont faciles à appliquer. Donc il ne faut pas euh, avoir fait des longues études, euh, avoir des diplômes pour devenir un bon trader mais il y a d'autres facteurs qui interviennent qui font que 95% des débutants échouent. Donc des stratégies simples je peux vous en expliquer une. Donc vous avez un marché par exemple qui arrive à un certain niveau et puis il fait un range donc il va faire plusieurs fois des mouvements comme ça avant de partir par exemple vers le haut. Et donc c'est très simple une fois que vous détectez un mouvement de range comme cela eh bien il suffit de vendre au-dessus et d'acheter en bas. Donc c'est très simple. Donc pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre qu'on peut gagner de cette manière-là. Mais il y a d'autres facteurs qui font que euh, certains euh, traders euh, débutants euh, n'arrivent pas à gagner malgré cela. Donc un des facteurs c'est qu'il faut savoir que dès que vous ouvrez une position en trading et eh bien vous risquez de l'argent. Donc C'est le but donc risquer de l'argent pour en gagner. Et que si vous ouvrez une position ici vous n'avez aucune garantie que le marché ici va repartir vers le haut et ne va pas repartir vers le bas. C'est-à-dire qu'aucune garantie à partir du moment où vous avez appris une bonne méthode et que vous avez un petit peu d'expérience vous savez que votre probabilité que le marché parte vers le bas alors que vous pensez normalement qu'il part vers le haut est très faible. Donc de toute façon, si vous utilisez une bonne méthode, une bonne stratégie vous mettez un stop loss donc un niveau qui va couper votre position pas trop loin de manière à ne pas perdre beaucoup en cas d'échec de votre stratégie. Mais vous ne savez pas non plus à quel moment le marché va sortir par le haut ou par le bas donc les deux sont possibles et à ce moment-là donc ça veut dire que malgré qu'on a une stratégie simple et eh bien il y a beaucoup de débutants qui échouent avec cela. Donc ça c'est un premier facteur. Donc le trading est simple mais malgré tout il y a certains facteurs qui font que pour certains débutants c'est assez compliqué d'obtenir donc des bons résultats. Un autre facteur est que euh, il faut choisir entre plusieurs stratégies donc essentiellement on a une stratégie de scalping. Donc le scalping c'est prendre des positions et sortir très rapidement donc que ce soit à l'achat ou à la vente puisque l'avantage du trading c'est qu'on peut trader aussi bien lorsque le marché monte que lorsque le marché baisse. Et euh, donc on peut très bien sortir euh, en quelques secondes avec un gain ou une perte bien sûr. Donc le but est d'avoir une méthode dans ce cas-là qui vous donne un taux de réussite de l'ordre de 80% minimum. Ensuite vous avez le day trading. Donc le day trading qui lui va être une stratégie qui va garder vos positions plus longtemps dans la journée donc peut-être 2, 3, 4 heures et en fin de journée donc vous clôturez toutes vos positions. Donc ce sont les deux stratégies qui vont faire qu'en fin de journée vous allez couper toutes vos positions et être euh, serein, être relax et terminer votre journée soit en gain, soit en perte. Bien sûr l'objectif est que ce soit en gain, mais il peut arriver que vous ayez des journées perdantes aussi. Le but encore est d'arriver à avoir de l'ordre de 80% de journées gagnantes. Et Enfin la troisième méthode c'est donc du swing trading. Le swing trading lui va garder des positions overnight donc parfois de plusieurs jours et personnellement moi j'ai testé cette méthode je n'aime pas donc c'est tout à fait personnel parce qu'il y a un risque bien sûr que pendant la nuit il y ait un gap ou un mouvement très fort soit à la hausse soit à la baisse. Et que votre position euh, soit que vous perdiez tous vos gains soit que votre position soit négative et euh, fasse une très grosse perte sur votre compte. Donc c'est la première chose à faire c'est choisir entre ces trois méthodes. Je dirais que les deux peuvent euh, être utilisées ensemble donc euh, il m'arrive de, de prendre des positions et de les garder plusieurs heures mais en général disons que la majorité de, de ce que je fais c'est du scalping. Je me suis rendu compte au fil des années que c'était la méthode qui me convenait le mieux et qui me donnait les meilleurs résultats. Effectivement dans une journée vous pouvez très bien avoir un beau mouvement donc par exemple à la hausse ou à la baisse et puis qu'il y ait un retournement fort en, en milieu de journée et que vous perdiez tous vos gains. Donc si vous n'êtes pas devant vos écrans eh bien c'est un petit peu dommage de perdre euh, tout ce que vous auriez pu gagner dans la journée. Donc essentiellement je préfère euh, utiliser euh, la méthode de scalping, c'est ce que j'enseigne mais euh, on peut très bien faire également du day trading et avoir des journées euh, très intéressantes parce qu'on garde des positions plusieurs heures. Donc ça c'est euh, le premier choix à faire, euh, il faut bien sûr euh, avoir des méthodes, apprendre des méthodes de trading parce que le faire par soi-même c'est très difficile. Je dirais qu'il y a encore une quatrième stratégie qui est de l'investissement à plus long terme donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi je le fais un petit peu mais vraiment de manière <rire> exceptionnel. Donc j'ai investi sur Apple par exemple mais quelques centaines d'euros, j'ai investi dans, dans les crypto-monnaies, dans le bitcoin à un moment donné, bon j'ai gagné 1500 euros en ayant investi 500 euros. Donc vous voyez c'est vraiment des, des toutes petites positions parce que c'est très dangereux d'investir à long terme quelle que soit donc l'action que vous choisissez. On peut très bien avoir un, un crack à un moment donné. En ce moment d'ailleurs il, il y a certains, certains analystes, bon, certains qui sont valables et qui ne sont pas valables euh, qui annoncent qu'en ce début 2022 on, on va avoir une chute des marchés. Moi comme j'utilise la stratégie du scalping et du day trading ça a peu d'importance pour moi parce que le marché peut très bien monter ou descendre, je serai toujours gagnant avec la stratégie que j'utilise. Donc peu importe. Malheureusement il y a des personnes qui investissent en bourse et qui sont influencées par ces gens-là. Ces gens-là qui eux ont une chance sur deux d'avoir raison. Moi je vous déconseille de suivre <rire> ces personnes-là, les conseils de ces personnes-là qui très souvent se trompent et puis après on oublie et au moment où, où, ils, font des, où ils ont raison eh bien on dit « Ah cette personne est très bonne dans ses prévisions ». Donc ce n'est pas, pas faire du trading, ce n'est pas être trader de suivre les conseils de ces personnes-là. Vous n'arriverez pas à avoir des bons résultats à long terme euh, ni sur, euh, sur votre intuition. Donc vous pouvez très bien regarder dans, dans des revues ou sur des sites internet des avis euh, qu'une société va faire des gains, des va faire beaucoup de gains. Vous pouvez investir sur cette position et gagner de l'argent, ça c'est tout à fait possible mais vous pouvez tout aussi bien en perdre. Donc euh, je connais une personne bon, qui, a, qui gagnait de l'argent en bourse euh, et puis elle a eu l'intuition que les marchés allaient, euh, allaient descendre en 2021. Donc il, il a retiré tout son argent de la bourse et malheureusement la bourse a beaucoup monté donc il a, il a eu un manque à gagner très important et il s'est trompé. Donc je n'appelle pas ça des traders, euh, investir en bourse euh, vous pouvez le faire mais tout le monde n'est pas Warren Buffett, tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc si vous voulez vraiment gagner en bourse et gagner tous les mois des milliers d'euros, je vous déconseille euh, de suivre des conseils euh, sur les sites internet. Euh, ne perdez pas votre temps à ça, apprenez plutôt une méthode de scalping, de day trading qui vous permettra d'avoir des résultats positifs tous les jours. Donc si vous apprenez une méthode qui vous donne 80% de résultats de manière régulière eh bien vous allez gagner tous les mois euh, des milliers d'euros à partir du moment où vous investissez une certaine somme en bourse mais vous aurez tout à fait raison de le faire si vous voyez qu'au fil euh, des mois, vous avez des résultats positifs. Donc euh, c'est la meilleure manière de devenir réellement trader et de vivre de cette activité. Vous pouvez très bien vivre du trading sans forcément être toute la journée devant les écrans. C'est ce que je fais moi, je, ça ne m'intéresse pas d'être toute la journée devant mes écrans, je fais d'autres activités aussi. Disons que je trade 2-3 heures par jour et c'est suffisant pour avoir de bons résultats si vous utilisez, un, si vous tradez un marché volatile, Donc ça aussi c'est un choix à faire à un moment donné. Vous pouvez faire euh, trader sur euh, des marchés plus lents comme euh, euh, le forex, l'euro dollar par exemple qui est un marché assez lent ou euh, l'euro euh, Vous pouvez trader donc des marchés lents mais il faudra avoir la patience d'attendre que le marché bouge pour euh, faire des gains. Euh, moi je préfère des marchés plus volatiles comme le DAX. Donc il y a quelques années j'ai fait euh, donc le Forex, l'euro le, dollar notamment que je, conseille, euh, que je conseillais pour les débutants. D'ailleurs dans mes formations vous verrez donc euh, des formations euh, où je trade sur, euh, sur l'euro dollar. Mais maintenant je préfère avec, euh, avec les années d'expérience que j'ai trader le DAX qui est beaucoup plus volatile et vous pouvez en quelques minutes euh, gagner 200, 300 euros sans, sans problème. Donc je préfère plutôt cette stratégie-là et euh, trader 2-3 heures euh, le matin à l'ouverture des marchés et euh, ensuite euh, faire d'autres activités. Donc si vous n'êtes pas disponible le matin, il y a aussi moyen de trader sur des marchés volatiles l'après-midi, le marché américain et à ce moment-là vous pourrez très bien aussi en, en très peu de temps gagner euh, de l'argent sur les marchés comme ça en faisant essentiellement du scalping. Donc si vous faites une dizaine de trades par jour en 2-3 heures par exemple le matin et eh bien vous pourrez très bien gagner quelques centaines d'euros, ce sera tout à fait suffisant et si vous avez donc une bonne méthode et eh bien vous arriverez à gagner tous les mois plusieurs milliers d'euros en ne tradant que, que le matin. Donc 5 jours par semaine, si vous faites 400-500 euros par, par jour et eh bien vous voyez ce que vous pouvez gagner chaque semaine, chaque mois. Donc il faut avoir une méthode régulière, apprendre une méthode qui soit réellement efficace et qui vous donne un taux de réussite de 80%. C'est ce qu'on peut obtenir avec le scalping, avec une bonne méthode. Donc cela c'est donc l'explication pourquoi le trading n'est pas forcément compliqué. Il ne faut pas avoir de diplôme, d'ailleurs les diplômes ne servent à rien en trading, il faut avoir une bonne méthode. Je vous ai expliqué le trading de ranch mais il y a bien sûr beaucoup d'autres méthodes que j'enseigne dans, dans mes formations et qui vous permettront donc de devenir un bon trader et d'avoir une régularité dans vos gains. Bien sûr il faut une discipline, donc, il faut connaître le risk management, le, le, manager aussi vos, vos gains et vos pertes, savoir couper vos positions si vous avez une journée perdante, savoir s'arrêter et mettre une limite dans vos pertes et après mettre une limite dans vos gains aussi parce qu'il se peut très bien que vous gagnez en 2-3 heures 400-500 euros. Ce n'est pas la peine de continuer, rester toute votre journée devant vos écrans. Vous risquez de reperdre ce que vous avez perdu le matin parce que les marchés sont changeants. Donc il y a, il y a des cycles dans une journée. Donc vous avez tout intérêt à vous fixer une limite de gain aussi et ainsi régulièrement donc arrivé à la fin du mois vous verrez vous avez fait par exemple sur 20 jours, vous avez fait 16 jours gagnants, vous avez fait 2 jours flat donc vous n'êtes ni gagnant ni perdant et 2 jours perdants, et vous aurez gagné peut-être quelques milliers d'euros à la fin du mois. C'est l'objectif et de faire ça tous les mois. Donc voilà une petite introduction aux raisons pour lesquelles pas mal de traders débutants sont perdants et pourtant le trading n'est pas forcément difficile. Il est difficile de se mettre à cette discipline-là, il faut également trouver des bonnes formations qui vous permettront donc d'agir de manière intelligente, de respecter certaines règles, d'avoir un peu de discipline quand même parce que comme dans tout métier si vous voulez faire quelque chose professionnellement il faut être discipliné. Donc le trading n'échappe pas à ces règles-là. Et donc vous pouvez très bien euh, arriver à des bons résultats mais en, en utilisant le trading de manière adéquate comme un professionnel et à ce moment-là vous pourrez devenir réellement un trader gagnant après quelques mois euh, d'apprentissage. Voilà j'espère que ça vous éclairera un petit peu si vous êtes débutant, si vous envisagez euh, de faire euh, du trading, de gagner votre vie de cette manière-là. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce vers le haut euh, à cette vidéo, partagez-la ça me fera plaisir et euh, regardez déjà d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube et si vous voulez aller plus loin vous pouvez déjà vous inscrire à, à mes formations et vous verrez euh, comment appliquer ce que je vous explique ici dans cette vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos très rapidement. Au revoir, à bientôt.